Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors journée extraordinaire aujourd'hui puisqu'on voit la, la chute des marchés assez impressionnante qu'on qu a eue. Donc euh, si vous regardez ma vidéo d'hier je vous disais que bien sûr je cherchais euh, des, des points d'entrée pour euh, acheter le marché mais que le marché pouvait euh, très bien chuter également. Si vous regardez à la minute 3 de ma vidéo précédente d'hier je vous disais que tout est possible, que je n'ai pas une boule de cristal et donc qu'on pouvait très bien euh, avoir un marché qui partait en hausse mais qui pouvait très bien partir en baisse aussi et aujourd'hui on a eu vraiment une baisse spectaculaire. Et vous euh, voyez j'ai encore deux positions ouvertes à la vente là et bien sûr le tout est d'arriver à, à prendre le marché dans le sens où il va et on peut bien sûr essayer de le prendre à contre sens, mais il faut arriver à couper très vite sa position si euh, on voit que le marché ne, ne prend pas dans, dans le bon sens. Donc euh, vous voyez que le marché est descendu assez fortement aujourd'hui, il ne fait que, que descendre pour le moment et on a cassé les plus bas ici à 15.300 et on est là environ à 15.100 actuellement. Alors euh, si vous regardez l'actualité vous verrez qu'il y a toujours des gens qui donnent des explications, qui disent que c'est à cause du variant, qu'il y a des inquiétudes etc. Bon ce n'est pas la peine de chercher des explications, euh, ce qui importe c'est de pouvoir se positionner bien sûr dans le bon sens et euh, faire des petites pertes euh, éventuellement mais euh, prendre des gros gains euh, en étant dans le sens du mouvement. Alors qu'est-ce qu qui va se passer maintenant Est-ce que le mouvement va continuer Est-ce qu'on va avoir une chute comme cela parce qu'il euh, y a de nouveau une recrudescence euh, euh, des malades je n'en sais rien. En tout cas ce qu'il faut c'est essayer de bénéficier des mouvements importants comme ça parce que c'est là qu'on va gagner quand même beaucoup sur les marchés. Donc positionnez-vous de manière intelligente avec une méthode efficace et si vous voulez bénéficier donc de, de mouvements importants et eh bien il faut savoir prendre euh, les signaux que vous donne le marché comme je vous l'explique dans ma formation parce que euh, j'ai une personne qui a mis un commentaire sur euh, ma vidéo d'hier en disant euh, euh, j'attendais euh, le retour, je voulais retourner, euh, enfin je me suis positionné sur le marché sans mettre de stop loss en espérant arriver au plus haut ici. C'est clair que si vous, si vous faites ça en regardant mes vidéos, il ne faut plus les regarder hein, mes vidéos. Ce n'est pas, pas le but, hein, ce n'est pas vous, vous faire perdre de l'argent mais comme je le dis toujours, il faut toujours mettre un stop loss. Et il faut suivre des formations, n'essayez pas de faire du trading sans avoir de formation. Parce que vous voyez qu'il y a toujours un moment donné où vous allez vous faire piéger de cette manière-là et vous allez faire exploser votre compte, vous allez perdre tout votre capital si vous ne mettez pas de stop loss. Donc ça ce sont des erreurs de débutants, euh, ne regardez pas mes vidéos si vous, si vous tradez de cette manière-là. Donc euh, ce n'est pas la peine. Ou alors regardez toutes mes vidéos où je vous explique qu'il faut suivre des formations et qu'il faut toujours mettre un stop loss parce que sinon ce n'est pas la peine. Hein. Donc euh, ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est qu'on ne sait pas du tout ce que va faire le marché. Moi je n'ai pas une boule de cristal, je ne sais pas ce qu'il va faire cette nuit, je ne sais pas ce qu'il va faire en fin de journée, je ne sais pas ce qu'il va faire demain. Est-ce qu'on va aller encore plus bas, est-ce que le marché va se retourner s'il se retourne il faut essayer de trouver euh, donc euh, un bon mouvement, un bon signal comme ce que je vous donne dans, dans ma formation 5.0 sur ma formation scalping euh, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez des signaux et si on peut à ce moment-là arriver à, à reprendre une partie du signal là on a quand même 750 points de, de baisse ici pour arriver sur, sur le plus haut qui est ici à peu près à 15800. Donc, euh, vous voyez, là, 15 800, ce serait un beau trade si euh, on peut le, le reprendre. Donc, quand vous mettez euh, une position, ben, mettez toujours des stop-loss. Vous voyez, moi, j'ai deux positions encore ouvertes ici. Ben, mes stop-loss, euh, ils, ils sont en gain. Hein. Ils, sont ici, ils sont ici, en dessous de, de la position. Donc, quoi qu'il se passe, le marché peut se retourner euh, violemment. Euh, je, je sortirai le gagnant de mes positions. Donc moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de voir si le marché va continuer à descendre et de renforcer éventuellement ma position si je peux euh, ou si le marché se retourne et eh bien essayer de, de trouver un point d'entrée pour me positionner à l'achat. Donc j'ai une marge de sécurité avec mes trades ici qui sont ouverts donc je suis en gain donc je peux prendre quelques petits risques. Donc c'est ce que vous devez essayer de faire quand, quand vous avez des positions ouvertes comme ça. Vous pouvez vous permettre de prendre des petits risques, des petites pertes parce que vous savez qu'au total vous avez déjà gagné sur votre journée et que vous, ce que vous avez également comme position ouverte, bon c'est un reliquat de ce que vous avez comme position ouverte en fin de journée. Et bon vous pouvez très bien vous permettre demain si vos positions sont toujours ouvertes de, de vous positionner soit à la baisse en espérant que le marché continue à, à baisser parce que vous voyez des signaux comme ceux que je vous indique euh, dans mes formations. Soit inversement un signal à l'achat, vous tentez de le prendre mais euh, toujours en mettant des stop loss et en coupant rapidement vos positions. Il ne faut pas attendre que votre stop loss soit touché, si vous voyez qu'il y a un signal assez euh, évident que le marché va partir dans un sens ou dans l'autre et eh bien euh, positionnez-vous euh, mais euh, il ne faut pas attendre le stop loss hein, sinon euh, ce n'est pas la peine de trader. C'est du travail d'amateur donc euh, ce n'est pas le but de mes vidéos, ce n'est pas le but de faire de l'amateurisme. Au contraire c'est de faire de vous des traders professionnels qui pourront un jour vivre de leurs gains. Donc euh, soyez prudent toujours mais suivez des formations. Le trading ce n'est pas intuitif, euh, si vous suivez ce que vous voyez à l'écran simplement ben, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que vous voyez Vous voyez un marché hier, je vous disais que le marché allait probablement euh, se retourner mais qu'il pouvait aussi euh, ne pas se retourner ou casser les plus bas. Et qu'est-ce qu'on a fait ben, Il a cassé ici les plus bas à 15300. Donc euh, tout, tout est possible, vous pouvez avoir un beau range comme cela pendant des jours et faire des gains comme ça mais à un moment donné c'est clair que le marché il va casser soit dans un sens soit dans l'autre les ranges, c'est toujours comme ça. Donc même si on est toujours dans une tendance haussière donc on le voit bien ici en weekly, vous voyez qu'on est dans une tendance haussière, vous voyez qu'ici on a eu une, une très forte baisse aussi, ici on a eu une très forte baisse aussi donc ce n'est pas catastrophique ce qui se passe là. Peut-être que le marché va complètement euh, dégringoler, euh, ça je ne le sais pas mais il est possible aussi qu'il qu remonte. Vous voyez ici les grosses mèches qu'il a fait. donc il peut très bien remonter et qu'on se retrouve au 15.800, ça ferait des beaux trades évidemment euh, peut-être cette semaine. Euh, et il va peut-être casser les 15.800 si le marché est encore supporté par les banques centrales ou bien on va avoir cette chute-là, une chute encore plus importante et à ce moment-là ben, il faut toujours se positionner dans ce sens-là. Donc vous devez apprendre à détecter les signaux qui vous permettront de profiter de, de ces mouvements-là parce que c'est là qu'on gagne beaucoup d'argent. Donc on a un potentiel euh, à l'achat pour retourner sur les plus hauts de 700 750 points. Donc vous voyez un beau mouvement ici mais on va peut-être faire euh, 2000 points ou 4000 points dans, dans l'autre sens, hein. c'est tout à fait possible aussi. Donc euh, qu'est-ce qu'on a eu ici Donc ça c'est la, la, la crise Covid, ben, qu'est-ce qu'on a ici On a fait euh, 6000 points. Donc vous voyez 6000 points sur le Dax. Hein. Donc euh, vous voyez qu'ici 700 points c'est rien par rapport à un mouvement comme ça on a fait euh, donc euh, une très grosse baisse comme ça donc si vous voyez ça on a fait euh, donc euh, 6000 points dans ce sens-là mais on en a fait plus dans l'autre sens en repartant de là. Vous voyez là on a fait euh, 8000 points donc vous voyez la différence euh, qu'on peut avoir. Donc il faut absolument que vous appreniez à, à détecter ces signaux-là et vous positionner toujours dans le sens du marché. Ce n'est pas parce que vous pensez que le marché va repartir à la hausse ou va, va partir à la baisse que vous devez vous positionner sans stop loss. Ça c'est du suicide. Donc si vous faites ça, laissez tomber la bourse parce que vous ne gagnerez jamais en bourse. Ça c'est une certitude. Donc mettez toujours un stop loss et apprenez une méthode qui vous permet de détecter des signaux. Et si le marché ne part pas malgré le signal, ben vous coupez rapidement votre position. Bon, J'espère que euh, mon conseil vous aidera, que les personnes qui, qui commettent encore ce genre d'erreur comprendront qu'il ne faut pas euh, trader de cette manière-là, qu'il ne faut jamais trader dans stop, sans stop loss et qu'une petite perte ce n'est pas grave. Donc parce qu'en général les gens qui ne mettent pas de stop loss c'est parce qu'ils ne veulent pas accepter une perte. Mais quand on fait du trading on fait toujours des pertes. Le tout est de faire des gains supérieurs aux pertes. Voilà j'espère que euh, mes conseils vous aideront. Mettez un pouce vers le haut, partagez ma vidéo et abonnez-vous à, à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre mes conseils mais s'il vous plaît, si vous ne les suivez pas ben alors euh, ce n'est pas la peine. Voilà j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. A bientôt au revoir.